Yon délégation comme a entrer dans le pays d'Haïti demain lundi ça émission yo clair yo ge vinn chita parler avec protagoniste en le pays d'Haïti nan kafè politique pou wè ne ki mezi ki moyen yo pral kapab renouvè ak situation et puis pourquoi pas yo yon konsensus en dan gwo batay ki genyen entre Ariel ak sete politique la ak lot moun tout kap goumen pou pouvwa konsa tout yo di yo gen plan pou we, ki jan est-ce que Canada pral mete tout moyen en œuvre et puis il soutien pou comme agang nan pays Bienvenue bonjour bonsoir tout le monde. Yo font encore connecté pigor réseau sur TV83 et si vous a peine rejoindre pour la première fois parler sans pas abonner, vous êtes toujours capable notifier et puis joindre toutes nouvelles postées sur sous channel. Dans dossier politique là, pays a vinn fragile. L'identité de Saline Moïse Chal, qui courait là en tourné. Nan pays la Russie fait gros déclaration et on prend le saisi tendez toute ça dit pendant ce temps l'autre boa, il frappait acteur politique qui font bah ça bah pile tête fait mal et qui mauvais qui continuez à parler qui est tout qui dit y a pas rien pour moi qui sa autorité pays a fait et qui ça tout il a décidé de faire fois ça pape qui ne pas boire est-ce que Ariel va aller ou bien encore il va le mettre l'autre monde dans la tête pays est-ce que ces élections qui a fait non pourquoi jamais dans des tout qui dit par rapport à conseil qui fin mettez sous pied qui est dans tête madame Maniga est-ce que c'est moment ou jamais pour blayo définitivement débarquer dans le pays a, suite à toute la criminalité qui a casé pays chaque jour. Bonjour Mété. Je vous connais là, un pile de bandits tombés dans pays, PAM. jodia là, Niska frappé fort et situation ça, Yolot, goûte chargé encore. Un an pile point, dans nouvel la nouvelle là, pour une journée, connecté ensemble avec Sofia TV83. n'a travail chaque jour pour qu'elle soit informé et puis pour te nouvelle là pour Jolya sans ou ni mété. Il a joué avec nous. C'est pas fini. Wap. Combien rendez-vous nous attendons de combien vous de Combien rendez-vous nous attendons de vous Combien fois vous avez vous faire Non, combien de fois vous avez dû travaille avec la police? Vous avez dû la police? Qui t'aime le nous des monde qui vient de nous Qui t'aime nous de monde qui vient parler? C'est rentrer, changer toute institution de la police, mettez machine, mettez technologie, datet, et puis la bataille commence à faire. Armé paysan, datet. Il juste. Effectivement, nous retournerons une délégation, pays CARICOM, qui est pour entrer dans le pays à partir de lundi 27 février 2023. Délégation SA, la donne ministre des Affaires étrangères CARICOM, Dr Amélie Boiron pour nous, la délégation a déjà fait qu'on est, pour Pouchi d'a parler avec diverses personnalités dans le secteur politique là, dans la vie nationale là. Parmi les personnalités, nous avons que la délégation a l'Abde d'a parler avec Ariel Henry, l'Abde Pouchi d'a parler avec Mme SDPO, l'Abde Pouchi d'a parler avec responsable à Comontanao et l'Abde Pouchi d'a parler tout avec diverses parties politiques qui composé cette politique là, dans la vie nationale là. Dans ce cas, la délégation fait qu'on est clairement que la mission en Haïti, c'est pour capables, mais qui de résoudre les problèmes qui traversé le pays dernier temps. C'est pas d'autres poser questions sous question d'invasion du pays Jamaïque et annoncer que l'aspect en Haïti, il faut qu'on est clairement le pays Jamaïque pas de dépouvoir aucun soldat dans le pays d'Haïti, mais plutôt, crise-là, c'est Haïti qui n'était pas ça pour résoudre la crise-là. Effectivement, lorsque le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est après une question de le pays d'Haïti, parmi les questions d'insécurité, les questions de kidnapping, eh bien, les Nations Unies ont au moins proposé pour que y ait une force d'intervention militaire qui peut fait dans le pays pour capable combattre l'action après qu'il ait été offri aux États-Unis, il a refusé. Après qu'il ait été offri au Canada, il a été refusé. Et les pays de pays Jamaïque, jamaris c'est pour le mettre disposé et disponible pour que vos soldats entrent dans en le pays pour être capables de représenter force en Haïti. Et bien, après le 44e le sommet de CAI que Ariel Henry, se ce fly là et bien représenter CAI Commonwealth, annoncé que lundi 27. C'est 4 il y a de mission missions, car il y a un qui entre dans le pays, pour que les missions soient quatre jours dans le pays d'Haïti. Et les cadres de la mission ça. là, vous faites, vous parlé avec plusieurs autorités dans le secteur politique là, dans le pays d'Haïti. Famille Ariel Henry, groupe SDP, ensemble représentants à Comontana, ainsi que des partis politiques qui partent voter à quoi? 21 décembre. Mais sans ça, lorsque vous allez poser nouveau, Monsieur ça, qui est pour entrer en Haïti, question sous question évasion, pays jamaïque, qui prévoir faire en Haïti, en Haïti -a? eh bien, créer responsable ministre des Affaires étrangères, mais non il fait docteur Amri Boaoun, il dit clairement que CARICOM n'a pas voué, aucun soldat dans le pays d'Haïti qui pourrait venir en question force militaire en le pays. -a. Mais plutôt, le problème qu'il a, c'est Haïtien. Qui pour mettre des ensemble pour résoudre un problème que le d'Haïti a fait face. On a des représentants américains, des représentants du Canada, qui viennent en Haïti sous question de crise-là. Jusqu'à présent, ne pas pas de résoudre la crise là. Nations Unies, à plusieurs fois, sous question de crise haïtienne, ils n'ont pas jeune résoudre la crise là. Eh bien, je dis, est-ce que le pays qui comme nous sera capable? Finalement, résoudre la crise là. Rien nous connaît que c'est 15 pays qui n'ont pas eu comme là. Et Jamaïque barbade, Trinidad, c'est un certain de pays ça qui n'ont pas eu comme. Est-ce que ce qui se passe là, il n'y pas qu'à résoudre lui si le pays saoul prend le canon au moins résoudre la crise si, qu'il qu a. Jusqu'à présent, il n'est que la tête. Chita avec SDP, tes poissons crasés dans le bouillon. Je veux dire, SDP, il fait partie de pouvoir, il n'y a pas besoin de moi, aucun dérive, pouvoir à commettre. Je dis l'autre sous question sécurité, tu Ariel Henry, li à zéro. L'autre sous question ensemble qu décision de l'eau, Ariel Henry, li à zéro. Je dis l'autre sous question kidnapping tu vois Ariel Henry, li à zéro. Je dis l'autre sous question chômage, qui Ariel Henry, li à zéro. Cela veut dire qu'après 19 mois Ariel Henry, il a constaté vraiment négatif de pouvoir Ariel Henry. Ya. Je veux dire, si l'autorité CARICOM n'est pas prend exemple de Ariel Henry, il y a de tout tirer le son de ce qui s'est passé le 44e sommet CARICOM. Côté que le groupe Aïssé qui vit dans le pays de Bahamas, te a manifesté dans le pays Bahamas, côté que Ariel Henry, te chita même pour te dire, Ariel Henry, qu'il n'est pas utile à rien dans le pays d'Haïti. Je dis clairement, si Aïssé sa qui ki pas représenté, reproche de politique Bahamas là ou que Ariel Henry parle pour noter rien dans fait le pays d'Haïti et, et pour l'autorité bahaméennes est-ce que même tout je parle que Ariel Henry échoue dans le pays d'Haïti je demande que c'est à six nègres à mettre dehors qui la cause que nous vivons dans état nous là autorités on est clairement que Ariel Henry n'est pas pa prégé pas rien dans tête l'état c'est fait. mon premier ministre qui paraît vraiment nul. Côté que, je vous Ariel Henry, c'est un homme qui maîtrisait, qui maîtrisait, de me le les chirurgiens, et je jeudi dis, gardez l'état l'hôpital général, gardez l'état en pile clinique. Donc, c'est à toucher 406 gouttes par jour. L'autre 406 gouttes par jour, moi, il n'est pas égal à rien pour un médecin qui a 12 heures temps, 13 heures comme résident de l'hôpital général. Ancien sénateur Noah, Moïse Maurice Chal, dans quatre visites dans le pays de la Russie, fait qu'on est clairement que tout le monde fait dans le pays de la Russie, quitte les privés, quitte les bibliques, il y a fait dans la plateforme politique, petite des salines. Ça qui pas engager le pays d'Haïti la Russie pour éviter toute confusion. Photo, rencontre privée, après tout privé. Chaque Haïti est conscient. Proposer une action pour libérer Haïti, moi-même, je ne pose pas maintenant Maurice Chachal, dans le pays de la Russie, pour me de rencontrer avec leader sous problème du pays. Ça, c'est déclaration déclarations. En ce sénateur Noah, Maurice Chachal, lui-même, il dans le pays de la Russie, mais il est rencontré avec plusieurs autorités dans le pays de la Russie. Commissaire gouvernement de Jean-Henri Mouskade, frappé encore jeudi samedi 25 février 2023. Côté que Primbonne matin, commissaire Mouskade a été présumé bandit Mackinlove Joseph, alias Pétrandlo, et puis bien-aimé Johnny, alias Tumachen, ces deux individus, ça y qui si allaient tombé en bas de commissaire Mouskade, matin dans le département, du PIA. Faut-nous dire, deux, monsieur, ça y est de parler par le commissaire Mouskade, il dit clairement que je ne connais pas la cause que ça la cause que je te a Je ne connais pas que pas que la cause dans le la cause et le commissaire la cause dans la police, le je Je Président bandi et de tout, commissaire Mouskade, même jeudi samedi, 27 février, il va être dans le pays, ce chapeau, il y a vite l'homme. Soldat vite l'homme, là, il est chef for life. C'est notre président bandi ça, qui a opéré une base vite l'homme. Monsieur blessé, il a avec un bal, il suite à la dernière opération que la police menait, il n'y eh bien, monsieur Tété, pour aller prendre dans GMI. Côté que j'ai rendez-vous avec l'hôpital, dans GMI, pour le capable le Automatiquement, le commissaire est informé que le président il machine là, eh bien, commissaire Mouscadé, c'est pour aller quitter machine là. Pas commissaire Mouscade, quand les là, M. Baïmanton, commissaire monter les là, pour aller faire la machine là. Jusse tout pété ce net là, il vole, il tombé dans la rue, j'allais pour le courir, comme il fait mouskader, mais comme il fait mouskader, monsieur, vous entendez, ya? monsieur Fèvuel, pour le pays, un chapeau. Wow. L'information qui domine l'actualité, bus qui a su le trajet, pour de département de preuve, boule, rapier ce matin, samedi, 27 février, du ça, il boule, le niveau, mon cabri, selon le premier information, Bus la Tégué la plus passer 200 gallons de gasoline. C'est ça qui la cause que bus la lui-même lui a pris du feu, matin, dans le niveau monde Cabrit. La minute le pas de la toute activité sans se capter dans la réception et livraison de documents d'identité dans 31. Plus précisément, tout le monde connaît sous nom CRLDI. Ça veut dire, il y a un côté qui compte faire passeport, non-delmatraté, toute activité au campé jusqu'à nouvel ordre. Raison qui la cause que l'activité au campé, c'est par rapport avec la police ce matin qui vient faire passeport, tout le monde, et des agents agents immigration d'immigration en qui dit, monsieur, la police a été côté pour que toute police ait un passeport. Soit pour famille ou bien les pour les amis, les policiers, les amis, les, amis, les casse têtes, employés immigrations, ça qui la cause que toute activité est censée camper dans le niveau d'immigration pour matin. Mérie, commune Pestel, dans le 9e mandé avec l'État central, tout dit au monde pour vous, parce que monde de la commune Pestel a mouru avec grand goût. A couru avec, avec soi, côté que n'y a pas de goutte de l'eau pour le bouet. Maintenant, ça, ça magistrat comme une pestelle là, fait qu'on est, dans la pestelle, il y a plus passé 4 mois depuis la pluie, pas jamais tombé. Tout basse qui qui ont stocké de l'eau, lorsque chez y dans la pestelle, et tout bassin, les bassins crasé, depuis le 14 août 2021, jusqu'à présent, il n'y pas jamais de ça, pas j'aime réparer. C'est le fait ça, le magistrat commune Pestel là, mandé à autorité concernée tout dire un mot pour Moun Pestel parce que mouru avec soif de l'eau. Grand monde, si monde a mourir grand il a soif de parce que pas de l'eau dans la commune Pestel. Vous voyez, François, notre pays de Turquie, côté que nous, notre pays de Turquie, par contre, qui s'est évolué encore Après que le tremblement de terre qui peut passer, la date 6 février passé, qui était la cause de 50 000 personnes qui ont mouru dans le pays de Turquie, à la pays de Syrie, eh bien, bien bon, le matin, dit 25 février, il y a un tremblement de terre passé dans le pays de Turquie que sous échelle magnitude 5.2, que le de Tessa, il passe dans le pays Chili. Cependant, l'autorité dans notre pays Turquie, ce qu'on est jusqu'à présent, nouveau, le de Tessa, il pas causé aucun dégât dans le pays Turquie. La petite pays Turquie, nous voyez directement dans le pays Salvador, côté que le président Salvador... Le cadre missionnaire, nous le contre gang dans le pays Salvador est obligé de faire construire une prison dans le pays Salvador, qui sont une prison tout neuf. Eh bien, le président Salvador a déjà passé l'ordre avec autorité dans le pays Salvador pour capable de transférer tous les prisonniers qui étaient dans l'ancien prison pour admettre la nouveau prison. Ça, c'est la cause que les prisonniers saillent. Je crois plus qu'on prend le foule, pour prison. ça que, vidéo ou le vidéo dans le pays Salvador. on va continuer à parler, faire ça pour le peuple à l'heure. faire ça, le haïtien, que la Cour nationale d'Haïti, dans le mener au dans le haïtien, arrêté, Benji Chéri, 31 l'année, la police fait qu'on est, il qu a arrêté citoyen pour pour usurpation de type, habit de conscience à escroquerie. Usurpation de titres là, c'est le monde qui a fait tête qui passer pour s'en reparler. Ça veut dire que la police fait qu'on est, a qu arrêté Benji Chéri parce que monsieur fait qu'on lui fait un docteur qui a fonctionné sous le nom Gilles Peterson pour autant, monsieur pas de Médecine, très spontanée, par l'indicateur, M. Que, Abba Moun, faux médicament, l'Abba Moun, son prescription, l'affaire comme, sous nom, personne Gilles. Pour autant, missier, lui, M. Limé-Méle, Goldy-Chérie. Mais ça, autorité policière, ou, ça qu'on c'est depuis, dans l'année 2020, M. a pratiqué, j'ai de pratique ça, ou, dans le département, dans le pays. Pour autant, la police, connaît. qu'on Citoyens déjà transférés, le commissaire de la police, non, là, pour être capable de répondre aux questions de la justice. Responsable Union européenne annoncé que vous interdit dans tout pays européen yo, pour nous fonctionner avec les réseaux sociaux qui ont les TikTok là. TikTok, selon le responsable Union européenne, c'est une plateforme sociale que les Chinois ont créée pour être capable de contrôler tout le monde. Là. Responsable, association, médicale à IFMU, ensemble qu'à qui fait sous docteur de Nye Tanzaio. Votre parole, responsable, association, docteur, j'attrifice, exalus, je viens, médecin, c'est principal, cible, tout petit Pour autant, pour blessés, pour nos malades, pour c'est médecin, après les mais autant il a continué à quitter chaque jour, bonjour Métis. Dans ce sens, le docteur Jassif Exalus a demandé à gouvernement Ariel Henry pour créer de bonnes conditions pour que les frères soient capables de vivre dans le pays. C'est ce qui a conduit à remplir toute activité correctement chaque jour, bonjour Métis. Vous voyez, il ça dans le pays. Saint-Domingue, côté que responsable immigration dans le pays Saint-Domingue, arrêté 404 Haïtiens dans la localité qui est les Bavaro avec Alta Gracia. Responsable immigration dominicaine, reconnaît parmi 404 Haïtiens qui ont arrêté illégalement sous frontière dominicaine, qui la bel 26 femmes et puis 300 3 comme 18 garçons, dans ça, autorité immigration, dans le l'Union, fait qu'on est déjà une procédure pour transférer 45 Aïe-Fésao dans ce pays. Voilà que je vais vous dire, je vais vous à tout à fait, commentaire. Avant que nous entrions dans ce commentaire, comme vous m'avez dit que pour êtes capable de faire Pepe là, oui. comment il y a fait transfert, et eh bien, bandit qui vu que les retirer yo nous pas le faire ça là pas grand temps ça c'est bandit yo mesdames eh, messieurs mais autorité mais comment ça c'est tout bandit qui a arrêté yo ça c'est né comme si a yo Ou a fait que tu as fait un courrier Ça, c'est le pays qui a fait le pays. Et c'est ça nous avons besoin en Haïti. Des mondes qui sont capables. Des mondes qui croient. Nous avons besoin de mondes qui sont capables faire semblant. Nous avons besoin de mondes qui sont capables. Et pour l'autre Haïti, ça c'est peut-être ça nous avons besoin de préparation. Une préparation, c'est pour nous. Pour nous. Pour nous. Ça, c'est théoriser. Et c'est même le monde qui a yo, et l'ONU, les et, États-Unis étaient d'accord pour ne pas arrêter. Et le président, il faut comprendre que nous sommes capables de dire ça nous voulons. mais moi-même, non. Le problème pas nous, c'est le problème pas nous. Mais PAM, c'est PAM. Peuple, ça, c'est moi. C'est pas nous-mêmes. Nous sommes capables de bien constater, mesdames et messieurs. Pendant eh, que la vidéo a passé jusqu'à ce qu'il de répondre l'ONU? Effectivement, là, lorsque l'Aït Boukele arrive comme président dans le pays Salvador, après deux à trois mois, il a un processus pour capable arrêter tout ensemble les problèmes dans le pays Salvador. Déjà, dans le pays Salvador, il y a des zones depuis le fait, nous dit, une après-midi, ou deux après-midi, ou pas de passer voire pour nous avoir 7h ou 8h, heures, 9h heures du soir, pour nous avoir fréquenté zone saillie. Tellement Pays Salvador, il y a des groupes de gangs qui ont un pile problème dans Pays Salvador. Et bien, je dis, lorsque Naïk Bouké est comme président du Pays Salvador, nous sommes de pris des restrictions, côté que le gouvernement lui de été pour arrêter toutes les monde qui a un problème. Si on veut dire pas qu'à arrêter, il y a tout correctement. C'est comme quoi que Naïd e Boukele se traque Muscadet et M. Absuivre n'importe quoi. Parce que c'est parce que même travail que les citoyens ont fait. Naïd e boukele Salvador, Mouscadé lui-même, il y a un libre, Et de Naib e Boukele, l'El commencé à arrêter Bandi, à tuer Bandi dans Salvador. Responsable e e de la c'est pour clairement que Nayib Boukele a violé les droits de dans le pays de Salvador parce que ce n'est pas qu'on s'en traite les gens dans le pays de Salvador. Mais Nayib Boukele, comme un jeune président, il devrait prendre responsabilité comme gens qui ont voté dans le pays de Salvador, qui pour représenter le pays normalement, il de dire avec la Nation clairement que je dis à Salvador, il y a insécurité là-dedans, il y a des gens qui ont déjà dit arrêt pour respecter, pour respecter les droits citoyen Respecter le pays Salvador. Même comme président, m'a travaille dans pays pour éradiquer ce besoin que les Nations Unies aient été dans la limite. Li. Et au moment qu'il te dit ça, les Nations Unies ont été obligées de la limite. Et combien de bandits qui ont arrêté et combien de bandits qui présentement trouvent la mort, si vous avez fait un rondement, vous avez fait un pété. Combien vous Le dit? Le -dé pays Salvador est présenté sous un de monde qui a arrêté. Et pays Salvador, c'est qu'on est que, arrête, il y a arrêté près de 3 000 bandits, il y a plus de 5 000 les autres qui étaient morts seulement pour l'année 2022. Là. Au total, nous arrivons à 60 000 bandits arrêtés dans le moment. Mesdames, Messieurs. Effectivement, Bosta, bon parce que c'est chaque jour que je... arrêté dans le pays de Salvador. Et c'est pour une raison, Naïboukele, est obligé à construire une nouvelle prison qui est capable de permettre que. 90 000, nous, ou au moins, dans prison, en dans de la prison. Ça. Effectivement, bon, c'est comme ça que vous dites là, Nayib Bukele, qui si est le président le Salvador là, si nous prenons ensemble, ça nous fait, la question de sécurité, vie de notre pays de Salvador, nous, sommes a la bienvenue en Haïti. Mais, ça bien, lorsque on prend le Nayib là, pour le travail des experts, pour vivre, gérer les questions de sécurité pour, ou du moins, des formateurs pour informer la police là, est-ce que je dis, je pourrais le permettre que, dans les bouquets, ils instauré, même pratique, ils instauré dans le pays de Salvador là. L'un ensemble, les gangs qui viennent au pays là, ils ont coiffé par les gazettes. Pendant que ça va être noté, pour un Galil Carbon, 30 000 euros à 800 euros, pour un Savat Nantéo, pour un M14 Carbon, 20 000 euros à 800 euros, qui est-ce qui va y aller Ce n'est L'ordre prend des qui tuent ces gangs en notre pays, l'on a un gars de côté à vivre librement déploieable. L'on des qui tuent ces gangs en notre pays, pour autant le protéger par des candidats qui prennent l'élection à tout moment, est-ce que le Dienaï Boukele capable d'imposer, pour que l'imposer dans le pays de Salvador, pour dire la de sécurité Je penser que si nous devions résoudre le problème de sécurité, c'est bandit à versions pour la bac en Parce que bandit bon, e e à sa facture, il y a là, y a là, il y a toujours là encore. Ça, il y no, a toujours là encore. Tout autant nous va bataille contre les gazettes qui sont financées. Comment comprendre ça Moi, c'est mon époque, no dans le Cité Soleil, tout le monde a parlé de je lu La bannière. côté des citoyens, ça La bannière, dans la prison, en France, J'ai lu le mets. C'est des crimes Mmh. c'est qu que Anel Joseph quand tu pas mourir, et je un un exemple pas de mourir qui s'accepte. ou la génération qui vient nous remplacer pas de le ben... de ben le soleil qui a je suis pas de là bas soleil qui a signé je dis pas de Anel Joseph mais je dis pas toujours. je il n'y pas toujours politique on peut parler. Malgré nous les la police? Rien. que nous nous la mécanisme, de pour les dit que dit pour le tirage bloqué pour yon, yon pas capable d'encore. N'est-ce on supposé nous paraître, et nous tout, vite l'homme dit avec propre bouche qui est-ce qui fait de l'homme aujourd'hui, hein? En pas ça. Yes. C'est ça, nous l'homme qui fait que rien rien, celui même qui a couché toujours comme chef Oui. oui. Les sujets de mon pour Ariel Henry, les kidnappés de mon groupe Ariel Henry, automatiquement. Après des classes ça, qui sera la, la justice en train ça. Oui. Ça, de l'État Ça va bien, il y a toujours ça, la femme de César doit être dotée de tout soupçon. Automatiquement, l'autorité en date et où, les soupçons, tout d'eau, il a démissionné pour que la réponse question, la justice, et bien, je dis qui s'accepte. Est-ce qu'Ariel Henry, d'accord pour que justice, la justice s'accepte Jamais. Jamais. Est-ce que vous êtes dans ces mini-justice-là que vous avez reproché qui vous kidnappé kidnappés parce que je me suis le ferré la justice, je vous donne le monsieur, je vous Parce que vous avez regardé, moi je suis en micro. Moi, tu avez regardé ça, ça va arriver, faut que vous vous famille moi avant suis dans le dans kidnappine. kidnappant. Je vous dis, vous avez mon cash qui sorti l'autre semaine on attendait dossier de la kidnappant. Vous avez regardé moi avant faut dans le volet faut avoir son assassin, parce que Morvan, l'Ita étoile là, mais Depuis choisi de dossier sous dos, il y a des preuves, il y a des là-bas. Je dis à nous nous ne pas frère Morvan. Mais il nous dire Morvan, il faut d'abord traiter jeune jeunes garçons, femmes en Haïti comme gang. premier gang dans Morvan, Morvan, il nous ne pouvons pas connaître a ah, c'est mauvendre, ils sont jeunes garçons, regardez, depuis ces qui qu'ont bataille pour changer pays, ou bien d'autres sous d'autres. Matériques de pays, Kounyal a été sous le matériau oui. Matériques voient les quatre points des Caribé, comme c'est là ça, qui était là pour construire où, qui était construit pour population, qui était là pour faire l'hôpital, qui était là pour faire toute ça qui a besoin pour faire ça, matériques voient tout comme ça aujourd'hui là, c'est même, ma, Marc Antoine met son car elle prend 500 dollars, millions de dollars, 500 millions de dollars, 500 000 dollars, là 000 600 dollars, non mais, obligation pour te bailler mon pour te bailler équipe Lia, pour camper des amis, pour te faire ce caractère sais pas. Ma bonne nouvelle très claire, by Tété, Tété gade ou est-ce que ça va passer moi avant, non pour l'autre, semaine, non c'est pas vous-même, ça arrive, tant to... dit, uhm? frère, parce que nous pas content ou est pas gonfou nous ne pas les pas gon famille qui n'a pas de monde qui pas droit ta donne. Je ne content de ce que Frère Morven n'a pas volé, non Mais avant toujours dit, tout petit jeune qui a caméra dans le méro, c'est volé. Si jeune qui a la vie, c'est volé. Tandis que avant contre tout groupe gang qui est dans le pays, parce que avant c'est un moun qui kote ben fait des gang pour Mateli En 2013, Morven a fait des gangs pour Matéli. Je veux dire à Morven, je ne sais qui est ce qui gang. C'est avant tout gang, c'est Vik Federer, à Michel Mateli Jodi, c'est tout le général Boulos, Dimitri Vob, moi avant vais moi avant Dimitri Vob, là, image Martine Moïse, on me pique on prendre de a on va me prendre un coup de pied, on va me prendre de pied, on de de l'eau. de de je dis à la bonne pour pas dis la du c'est travail. Si dire que la police tape travail, travail, Si c'est Vous nettoyage Vous pour le pays. Pas quitter moi avant, quand vous avez un radio, à deux chiffres caractère. je n'ai pas comme ça. Si moi avant, c'est bon, c'est pas Canada, qui t'a prêté. C'est là que tu as fait une bataille pour délibérer le pays.